Catalyst, le perso de la saison 15 Apex Legends est disponible. Du coup, hop, moi je l'ai acheté et puis on va le tester en game. Euh, déjà, je crois qu'elle peut bloquer les portes. Ah ouais Là, Tu veux tu, il tranquille, tu bloques une porte. Attends, est-ce qu'il y a une limite de temps ou pas On peut faire tout le temps quand on veut Ou ils vont me dire, t'es trop rapide Ah ouais, mais c'est bon Et je vais tester son tactique. Hop. Destroy Spike. Attends, quoi ah en gros pour l'enlever, c'est-à-dire on le récupère En qui on peut le récupérer d'un coup Let's go, j'ai trouvé un crabeur, carrément le mec il m'a laissé le prendre Et tellement on est des gens on est des gens civilisés On l'a vu face à face, on a dit toi tu le veux Non toi tu le veux, hop, bah, bah je l'ai pris Bah il est gentil, il y a des mecs là-bas On va y aller Toi, toi mon pote, toi ma petite horizon Lâche-moi, Le laser qu'elle prend, mais l'air 139 c'est incroyable T'inquiète pas gros, meurs pas, let's go Top 2, ah ouais top 2 C'est là-bas, quoi il a un crabeur aussi Bon j'y vais Non c'est mort Non top 2 Du coup c'est parti pour la deuxième game Il a pris Mad Maggie Moi j'ai euh, Catalyst encore une fois En fait son ult il est pas mal hein, pour traverser comme ça des distances Et même les mecs ils vont pas oser de push R99 Oh let's go Ah devant Allez moi je, je spam Oh je suis désolé Je suis venu à la fin de votre fight j'ai tout volé J'en suis vraiment très désolé hein. wow. Je vais t'aider Allez tu peux le faire, faire Non je t'ai ai aidé J'ai mis mais j'ai remis une balle Hop, je mets mon ult. Ça va. <rire> Attention, grenade Permette-toi de traverser mon mur et tu verras. Tu m'as trop manqué. Ah, non, arrête, arrête, arrête. <rire> arrête ça Je rigole pas Arrête ça, arrête ça Je t'ai dit quoi, là C'est pas drôle. Vas-y, envoyez moi Eh hey, de un, quand tu parles, tu bégayes Depuis tout à l'heure, je te mets des balles, arrête ça. Let's go 1v2 <rire> Non, non, non, non, non. Ils vont pas vous être traversés. T'es une merde oh, Merde, j'ai merdé. J'ai merdé. Non Ils étaient deux. En fait, je suis beaucoup trop mal parti. Je fais un peu n'importe quoi. C'est le moment d'appeler Ryan. On va appeler Ryan tout de suite. Eh, mec, je fais que de la merde sur Apex. C'est chaud, tu viens m'aider Bien sûr, Rafox. Je te okay. rejoins. Vas-y, c'est parti. On va à zone chaude. Oh, oh, oh, oh, ah, devant, ça fait ça. Oh, ça fait fort. Oh, ouais, c'est violent. Viens. Ah, contact Oh. Ah ouais ouais, oui, mais qu'est-ce qu'elle fout là Je suis bloqué ah. Le, le passfinder il va se régén ah. GG, Monkey Boogie Boogie Ah là c'est le Pass Finder de tout à l'heure Il a encore son shield -bellet. il est break, il est break Ah mais c'est lui qui a un sentinelle Ah, ça tire, oh, bah, j'arrive Mais tu préviens même pas, je vais te sauver, vais te sauver moi. Ouais ouais ouais mec, je serai ton héros Tu seras ma princesse <rire> j'arrive j'arrive Vas-y, finis-le, finis-le, je te laisse le kill. GG. il y a des mecs encore, hein, il y a des bruits. Là, ici, ici aussi. Eh, je mets oh, le truc pas, pas, pas, pour qu'il il soit dans le noir. Prends oh, le remontant, prends le remontant. J'arrive, je suis dedans, je suis dedans. Sur le toit aussi, là Ah bah, il est mort. Oh. Ah, bon. Prends ta patate. Oh, mais attends. Ah, non, un HP, oh. un HP bon HP C'est bon. Mais pourquoi tout le temps t'as souris elle se déco Je sais pas, gros, je sais pas, il est où le souci. Ah va bah, push par où mais je... ouais. Ah, il y a C'est d'autres mecs J'ai mis mon ult, ils viendront pas. Ah, ben <rire> Ici derrière Octane grave il est ultra low Octane vraiment Je saurais pas comment, il y a des mecs derrière aussi Il y en a un qui push solo. derrière il n'ose pas push Oh gros c'est trop intense, il y a encore d'autres mecs Il y a des mecs derrière, derrière, derrière, oh là là. Mais vous m'énervez les gars Non mais tu m'énerves sérieusement toi hein Reviens ici tout de suite, il est où Oh let's go, tu l'as eu Oh gros on les a punis, j'ai une 300 maintenant c'est encore mieux non, merci beaucoup. Oh, tu me restes gros. Oh, c'est trop intense. Euh, ouais. Un mais vas-y, frère, c'est trop relou. Je suis persuadé que je vais me faire allumer. hein. Ah, merci non, c'est bon, c'est bon. Non, je suis au milieu du feu, mais t'inquiète. Oh, cool, mais mais Quoi C'est franchement des trucs des hein. Pourquoi je suis con Et les mecs derrière aussi Attends, mais là, je peux faire les 4000 là en vrai. Ouais, Moi, je peux faire les 2000 en vrai avec Catalys Oh, mec, elle vient, on tente nos, nos records. Ah, il ok, elle est juste là. finder Break break Je les vois pas. GG, en fait faut pas qu'ils s'entretuent, faut qu'on prenne leurs dégâts aussi. Ah bah ah voilà, c'est trop tard. Là-bas. blanc, un, un mort. Viens on le laisse réser. Est-ce qu'on le laisse rester Ah si si, il y a le blood. Mais il veut me push Mais il est con Va arrêter ton pote là On veut nos dégâts nous Je te laisse faire les deux de toute façon pour moi c'est mort. Merci. Oh, oh. Plus que les vas-y il-toi, il-toi, il toi, heal, toi, heal, toi frérot. Ok l'autre il est mort déjà. Il veut me tuer au pont. Mais il toi Sale folle Mais ils sont complètement ravagés dans ce jeu. Non mais, mais pourquoi il c'est pas heal Pourquoi il apparaît son pote mais Il y a, il y a, 200 y a attends, de dégâts près, c'est un fou Bah bon, du coup c'est parti pour cette game, maintenant il y a Rav d'ailleurs qui nous a rejoint. Je ah devant devant Y'a encore un mec Bou ouais, ouais on fonce, on fonce Ah tiens ils sont plusieurs Je mets mon ult, voilà. comme ça truc Ok ok bah oui c'est vrai Et des mec de y et deux mecs grenades là-bas je crois Ah mais c'est vous Là-bas a des grenades c'est pas nous c'est pas nous Ah non il est solo Non non il y une team et une team Ah mais on parlait pas des mêmes mecs les gars, on parlait pas des mêmes mecs, en a un derrière et deux et plusieurs devant. Ah oh on est marrant, est là. Je je vois, ouais, mais mais, mais c'est partout Mais c'est quoi ça J'ai fui, la, la vérité j'ai fui. Moi je peux pas Mais non, mais il a pas de vie <rire> Ah ouais la fuite hein Race Gravelot Non, mais je peux pas glisser En gros il y avait plein de gens partout, mais d'un coup c'est ça qui fait la vidéo, je te propose juste ici une autre vidéo sur Apex avec Graf, là ce mec là, qui, qui a loupé sa fuite. En tout cas je te souhaite un bon visionnage et à tout de suite.